Coucou Youtube! On est en entraînement WSOW avec Mystique et Didier. J'ai le rôle du sniper, donc je dois avoir une position plutôt longue. Je fais attention, je suis prévoyant. Et en même temps, je lead in-game toute la partie. Vous allez voir, cette game est une masterclass. Pensez à liker, commenter. Et les joueurs Game Boy, on les détruit. Y'a pas un truc derrière nous qui rafale ses grands morts? Hein les gars, couvrez-moi s'il vous plaît, ça me tombe dessus. On arrive, on arrive, on arrive. Et fumez-les les gars, j'ai l'argent. Vas-y. Oh les gars, branlez les s'il si y a besoin. Ah oh ouais ok. Y'a pas de scapareil qu'on allait gagner. Enfin qu'on allait pas gagner il justement. Ils pensent pas, il pense, il pense pas qu'on va gagner qu'on va réussir à gagner ce soir. Ils il nous lancent un défi comme quoi on va on va y arriver. Oh je me suis trompé de classe loose. Je dis pas ça J'ai une H4 à la place de. Ah euh, bah euh, tiens Tiens frérot moi je, suis, oh, je, ouais, je, ouais. moi je suis reculé donc je m'en bats les couilles hein. 1000% vous allez win les bros. Oh, pas Tu l'as vu la vidéo covering pour la session voiture, Pat Il faut que t'ailles voir. Hein. Non. Frérot. Frérot. Là, ton avant-après, là, tout ça, là. Oh, magnifique ton, euh, ton utilisation, là. il y a le mec, là, tout au bout, on peut le. Putain, en fait, d'ailleurs, j'ai même plus le tra, là. Les gars, on peut le branler à demain. Oui, mais ce, ma ce matin non plus, tu l'avais pas. Tu hein. sais que j'étais pas très content hein, ce matin. Hein. Oh putain mec, mais fallait dire mec. Je peux pas te le dire, genre je te le dis à chaque fois. Je me dis après, j'ai pas envie le dire. Oh peux... le mytho Tu me l'as dit ah, une fois le day one Et après, il est reparti, je t'ai demandé après, si t'avais honte la deuxième pépés, fois, euh... tu l'as renlevé. Non, non, je enlevé qu'une fois parce que j'avais fait les pépés, euh, des trucs avec la commu oh, Il y a tu tout, tout qui bouge suis une abeille chez moi Non mais gros, tu l'éclates l'abeille avec tes mais deux... Mais ferme, ferme, la, ferme, ferme la porte et laisse-la avec le Baptiste l'abeille, tu t'en fous L'abeille est avec moi, Yann. L'abeille est avec toi mais prends bah, Baptiste et, et mets met Baptiste autour de toi, en cover. Mais, mais, mais, Réfléchis un peu. Ouais, bon et utilise Baptiste comme bouclier. Et tu vas lui chercher de l'antivenin après, tu t'en bats les couilles. J'ai jamais pensé à ça. Genre Vraiment, il est à l'agonie. Hein. Vraiment, après, tu... <rire> C'est incroyable. Euh, plus T'as pas de serein, Didier Non. Ah, mais bah t'es mort du coup. Vous tous morts Non, mais moi je. Non, moi je suis pas mort, gros. Bon. Moi je suis serein, non, hein. Moi, j'suis sans mais... De mais... Merde. Non, mais t'imagines mourir de la zone, gros Putain, mais les gars, on. Non. Ah, et par contre, je me suis fait bait par le colis. En fait, notre colis est sous la map depuis tout à l'heure. Hein. Ce qui pouvait aussi mal nous indiquer. Bah, ouais. Ta mère, mais gros, putain. pourquoi le colis est dans le gaz aussi, gros? Il est pas dans le gaz, le colis, il est sous la map et aussi dans le gaz. <rire> putain, trop oh, de la Je me suis fait bait par le colis. Putain, je dire où il est, mec? T'es prêt? Non, il est mid, mid chez lui, droite maintenant. Il va arriver longue droite maintenant. 3, 2, 1. Il est derrière le truc à droite, il revient mid Merci mec Pas de soucis gros de ma gueule ça ouais. Oh là Oh ils info Yann Un à ma gauche, un à ma droite. L'autre à ma droite, je ne le vois plus. Il était par là, sûrement à la voiture bientôt. Non, les deux à gauche, les deux à gauche, je fais qu'info. J'ai plus de vie. Je recule. Je rien. un. inter. Les gars, mettez des pings, c'est intéressant. De l'autre côté les gars. Le bougra il est dans le gaz en fait là. Euh, on est tous morts les gars. Je, je voulais vous le dire là. Là il y a, y a pas l'ombre d'un doute sur le fait que quelqu'un que quelqu survive à ça. Oh y'a une autre team qui nous attend les gars. Ouais c'est ce que je vous ai dit les gars. Crack dans ta deux maison. sur le shop, deux sur le shop. D'accord. Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, Ils sont même trois sur le shop. Sous ma gueule ou pas à décaler en boucle comme ça? Oh là là, ça c'était collade ça. Nice. Rbest <laughs> wanna Merci frérot. Bien joué ça. Tout seul ce, ce pélo ouais, ils sont deux. Ils sont deux. cool C'est WP map. Dommage, mec, T'inquiète, je le redeploy. Putain, ça m'aurait fait kiffer de, la, de lui foutre par, de, par en dessous, tu vois. Ça aurait été un joli shot, à qu Qu'est-ce que je ça veux ça dire par AWP Parce que ça existe pas, la WAP sans ce jeu. Parce que je te comprends pas depuis tout à l'heure. Hein. faut que je te le dise, quand même. <rire> T'appelles ça la WAP Oh là là, il est vraiment mais non, ravagé. Mais... C'est n'importe quoi ah. J'ai dit que c'était mais... AWP map, il y avait tout le monde qui était au snipe, gros. Ah Ok. Ouais, mais ça, ça fait plaisir. C'est rare. Et pour moi, c'est un bon entraînement. Oh merde. Je suis peut-être mort, moi. Il y a... Les gars, sachez sur votre rotation qu'il y a une team ici, d'accord Ok, ouais, ils sont en train d'allumer de, un des, des avions là. sur ton point. Hein, je vais venir au dessus du coup. Venez avec toi. Il monte. Il y un mec au dessus de moi je crois. Je vais venir dans le bâtiment avec toi. T'es à l'étage Je suis à l'étage ah moi Oh, oh lala lala. Là, la la. Je suis avec toi. Je C'est break. Nice. En Les... Ouais, euh, si on prend, on a quasi assez. Derrière nous, Amis. Hein, je sais pas où il est passé, mais il y avait un joueur. Il est vers cette maison. Ok, ok. Je claire la droite. Je suis, un capteur. Je, suis un capteur. je suis mort, il y en a deux, il y en a deux, je suis mort. Il y en a trois, il y en a trois, il y en a un autre aussi à plus à gauche. Didier Ouais. Il y en a un qui est down, euh, et j'te... J'te et qui va raise. Essaye de réanimer Mystique. Son chemin, t'as un, un shop mais ils arrivent vers toi, je crois. Ok, on va avec la mission, t'es bien. Oh, mec Est-ce que tu penses que tu gagnes ton colis ou pas, mec Ah, oh, on a assez même pour elle. Vas-y, on voit bon, ça, mec. C'est bon, frérot. Je vais acheter des plaques et après, on va aller se venger. Vous avez acheté un colis ouais, ouais, ouais il l'a il a acheté. là. Putain, mais génial, les gars On est... Ça remonte, on est... non, ça remonte sur nous, ça remonte sur nous. Faites gaffe, oh. team là. Autant pour moi, Miss, sur... désolé. On va sûrement arriver ah, ici, point bleu. je des derrière. Point bleu, ça arrive. Les gars, ils, ils arrivent, ils sont en haut de la montagne. On les baisse, les gars, on les baisse. Un down. Un crack, un crack. J'ai la rotasse, il part à gauche, gauche. Mais en vrai, ils peuvent, nice. être encore... Ils peuvent stack encore là-haut. Hein. Non mais t'inquiète, j'avance en slow. J'avance en slow. Vas-y, je garde ta ligne. Un ennemi a atterri pas loin. Dernaud, Dernaud, il s'en va pas, je suis là non il reste, il reste Les gars prenez la couverture sur moi si vous voulez. Je suis de chaussée. Viens le joue, viens le joue. Nice. Il vous saute dessus les gars. rien en tout. Il, Normalement il a pas d'armes, il vient de se faire arrêter du Je remonte. me plate et j'ai ta ligne. Je viens au back. Le mec au dessus, il est break, il recule du coup. Vas-y go. Hop, on se, on se dirige centre zone là. On va... Hop. Je vous propose. Je me tuer dans le dos, dans le dos. Tiens, cours, cours, Ce qu'on qu fait, les, les, les mecs, c'est que vous allez. On va tenter ça. Vous allez travailler ce, ce compound. Genre, on, on clear ce ah camp Il y en a un dedans, ça clope, ça clope. Deux à l'intérieur, deux à l'intérieur du clocher. Ouais, je regarde. Un qui part à gauche. Il y en a un qui rentre te... dans le bâtiment ou pas J'ai pas foi sur le deuxième. Je suis avec lui la push. J'arrive. Ouais. Aïe. Trop oh, bon, moi. Ouais. <rire> Désolé, miss. On a droite, on la droite, à droite, les gars. Les gars, et là ce que vous allez faire, c'est un clear de camp-bound. C'est. Oh, l'enfant le... le pute. Trop ça sent. Ça... Gros, c'est quoi ça Ah, mais y'a un mec là-haut. Ouais, y'a. Yeah. Gardez la ligne, gardez la ligne, gardez la ligne. Gardez la ligne sur lui en haut. Didier, garde la ligne. Ah ouais, j'ai la ligne. Garde la ligne, je m'en occupe. Dans 3 secondes, il est plus là. J'ai la ligne avec Je vais dedans, je vais dedans du coup. Il est mort. Allez, go. allez. je Mystique, tu lis d'en bas. Moi, je fais l'œil, je vous donne les infos. Ok, Mike. En vrai, on peut garder la ligne sur eux. Là, tu peux ici qu'ici, à gauche. là. Je vais tirer les break, il est down. Si je peux fini. le finir, j'ai plus de visu En vrai ils vont devoir roter sur nous, bien à okay. En vrai dis toi que la maxi zone où ils pourront aller après c'est ici là C'est mon ping Ils seront open figure, Snipe hein. que... Moi je regarde la droite ok Moi je regarde okay. la droite pour pas que ça nous backstab. Trois mecs ici Trois mecs ici dont un sniper Ok. Ok. Je les, euh, les bolossise un peu J'entends des tirs vers là bas de l'autre côté les gars, ça il faut me le ici, dire, quand il y a, il y a, il y a une, une tyrolienne qui se met en place, il faut me le dire, parce que moi je me fais attaquer du coup. Au-dessus, au-dessus, au-dessus de toi, down. Au-dessus de toi, sur ton clocher, il est mort. Pas ici, la ça va moi. arriver les gars, ici ça va arriver là. Je, je reviens vers ton ok. Ça, ça s'est réanimé chez moi. Au-dessus de toi ou en bas En bas, en haut, je sais pas. Crac là-bas. Oh, ouais, il est là-haut, il est là-haut, il est au-dessus. Au sol je vais au pas du, du clocher. Viens, on regarde derrière, maintenant. Il va nous arriver. Il est de l'autre côté. Il a sauté, il a sauté. Break shield. Il est caché. Viens, on s'occupe de l'autre côté, là. Quel sniper, il est front Il est là, toujours là, ou derrière le truc. Je vais temporiser le gaz, moi, je vous rejoins pas tout de suite. je sais pas, je sais pas. Je décale dans 5 secondes. Enfin, je décale... Je vais foutre un PDS, et après, je décale. Il se par la droite, ici. t'avais pas le ping. Je vais full droite Sur la droite, sur la droite, miss J'ai oh, la gauche J'ai pris une balle de snipe Sur la droite y'a des mecs, ouais okay, viens, okay. viens viens, on okay. m'embracasse me Regarde, je t'ai donné l'info, tu les vois Ouais, ouais Les gars, ici Ça joue, ça joue fort, hein Il reste, on est en deux. non, on est en trop verres les gars, J'ai un PDS, j'ai un PDS Non, 3 verres, non, vert. trois verres Trois Il ouais. est pas allongé derrière, je te pire, les gars Viens, on pêche à droite, viens, on pêche à droite Tiens, je j'ai donne l'info Les gars, vous pouvez le tuer, je l'occupe. Elle doit être au fond. T'es où Elle était là. On Oh la game. Bien joué les mecs, ah ouais, belle partie. Big game sur H1. Bien joué. GG les gars. du là. Cette game, tu pourras la mettre sur Youtube, Didier. Elle est, tu, tu verras qu'elle est, elle est vraiment bien. Bah, fait une belle intro, je la mettrai principal. Vas-y. Ah, 10 000 de dégâts au sniper, c'est bien Ok, 34 kills, c'est bien, c'est bien, c'est bien J'ai joué, joué le rôle de sniper à 200%